des entreprises qui n'ont pas assumé leurs responsabilités en matière d'emploi. Ça fait quand même 57 milliards par an. Arlette Laguillé, euh, oui, je, je revenons, si... revenons à cette question-là. Le paradoxe, il y a une candidate pour le Parti Socialiste et plusieurs... Il y a la candidate du Parti Communiste et plusieurs candidats d'extrême-gauche. Et malgré cela, encore une fois, vous avez tous en commun, bien évidemment, les, les thèmes et la préoccupation de l'emploi. Et pourtant, ce n'est pas ce qui domine dans... Cette dernière ligne droite de la campagne, pourquoi Vous me donnez un argument supplémentaire pour expliquer pourquoi il y a une volatilité euh, sur le problème de l'emploi qui est regretté là semble-t-il il semble que personne parle de l'emploi et vous vous m'interrogez pas sur l'emploi vous m'interrogez sur la première fait... question ah, oui la première question je m'excuse c'était l'emploi et c'est pareil pour tout c'est-à-dire vous les médias la presse il y a quelqu'un bon, qui, qu annonce... qu quelqu qui annonce quelqu'un qui la suppression de l'ENA alors nous on n'en a absolument rien à faire dans les couches populaires tout le monde s'en moque, leur problème c'est pas ça, et on est interrogé partout. Ben je ne vous ai pas interrogé sur la suppression des mailles. De alors, de, euh, Sarkozy va sur les terres de Le Pen avec son ministère de l'Intégration et de l'Identité nationale, et toute la presse nous interroge là-dessus. Qu'est-ce que c'est que parce faire que je vous pour les couches populaires, qu'on qu qu agite des, des petits drapeaux le 14 juillet, ça ne va pas créer un seul emploi. Alors vous faites un espèce de rideau de fumée, et effectivement, on est inaudible. Non, mais, non, mais Madame Laguier, pardonnez-moi, c'est pas du tout la oui, question que bah, je vous pose. Oui, mais c'est la question que posait, je m'excuse, le reportage que vous avez fait. Ah. Pourquoi on n'entend pas parler de oui. l'emploi Parce que vous passez votre temps à parler d'autre chose. Alors, je, je veux bien parler... Avant ah bon. fait... oui. <rire> oui, absolument. Alors moi, je vais vous parler de l'emploi et je vais vous dire qu'il y a des mesures, effectivement, qu'il faut prendre. Et que c'est ça qu'attendent tous les travailleurs qui sont dans les entreprises.